Les quatre états de l'action chez l'entrepreneur, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des quatre états de l'action de l'entrepreneur. En fait, quand on, on est entrepreneur, euh, on a des, des moments où on est plus ou moins en action. Et tout ça, ça se met dans quatre étapes. Ces quatre étapes, vous pouvez très sincèrement également les appliquer à tous les niveaux de votre vie, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Donc le premier état, c'est tout simplement « je ne fais rien euh, ». Vous avez le droit, par exemple, une journée, ben vous dites « voilà, aujourd'hui je ne fais rien, je ne vais rien faire de plus, je ne fais rien, j'ai fait des choses, et ben on va voir si ça marche ». Cet état peut être euh, vraiment à un certain moment de votre vie d'entrepreneur peut être euh, agréable, nécessaire, si vous avez été fatigué, si vous avez été malade. Et le fait que vous ayez fait des actions avant vont vous, va vous permettre en fait justement de profiter de cet état « je ne fais rien ». Par contre, faites bien attention qu'il ne doit pas durer plus de 4 à 5 jours. Quand on est entrepre un entrepreneur, on a beaucoup beaucoup de choses à gérer à moins que vous ayez aujourd'hui une grosse équipe sur laquelle vous pouvez, vous pouvez complètement vous appuyer. Euh, bah, normalement, on, reste pas 4, 5 jours, on ne reste pas 4 5 jours sans avoir euh, regardé son activité. Le deuxième état de l'entrepreneur, c'est un état de retrait. Je connais beaucoup de gens Beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé une activité. Et au bout d'un moment, ils ont dit, j'arrête tout. Et ils ont tout supprimé, ce qu'ils avaient fait, leur site. Ils ont arrêté tous les paiements. Pour moi, c'est tellement dommage. À partir du moment où on a mis des choses en place, de tout arrêter, de tout supprimer. Mais après, ça appartient à tout le monde. Et des fois, il est intéressant de... Tout arrêter, prendre, peut-être repartir en phase 1, donc c'est où ne rien faire et réfléchir à peut-être faire quelque chose après. Bien que pour moi, réfléchir, ce n'est pas dans la phase 1. La phase 2, donc, comme je vous le disais, c'est en retrait c'est j'en ai marre, j'arrête tout, je supprime tout et je ne fais plus rien. Donc c'est vraiment partir en arrière. On a également cette phase de retrait quand on décide de lancer une nouvelle activité et qu'on arrête ce qu'on a déjà fait et qu'on repart à zéro sur autre chose. La phase 3, c'est la phase, comment vous dirais-je, la plus répandue. C'est-à-dire euh, quasiment tous les entrepreneurs que je connais sont dans cette phase. C'est ce qu'on appelle la phase moyenne. Alors ces phases, ce n'est pas moi hein, qui les ai inventées, c'est vraiment des phases qui existent. La phase moyenne, c'est tout simplement euh, de faire des actions moyennes en rajoutant à cela un petit côté de chance, un petit côté d'espoir par exemple euh, votre coach moi même je vous dis que pour réussir vous devez faire quatre euh, vidéos par mois un poste par jour pendant un mois Eh bien si vous ne faites que ça c'est très bien mais vous êtes dans la moyenne des actions à faire vous pourriez en faire 6 vidéos ou peut-être faire euh, des posts que cinq jours par semaine ça reste la moyenne la moyenne des actions que vous pouvez faire ce qui est très agréable dans la moyenne, c'est que ça permet de donner une visibilité à long terme. Vous savez que bah, ce mois-ci, en faisant tel nombre d'actions et en ayant telle personne qui rentre dans votre liste, où euh, vous êtes en contact de tel nombre de personnes, vous allez avoir tel résultat. Donc tous les mois, en faisant exactement les mêmes actions qui vous permettent de rester dans votre zone de confort, eh bien, vous allez euh, avoir des résultats moyens qui sont prédictibles, mais moyens. Et la moyenne c'est vraiment très bien parce que la moyenne c'est entre le SMIG et on va dire 3000 euros par mois en CA. En fait non, je vous dirais que la moyenne c'est en fonction de ce qu'on est. Il y a des gens qui très facilement vont faire 5000 ou 10 000 par mois sans faire plus d'efforts qu'ils n'en ont fait il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Et il y a des gens qui vont euh, commencer tout simplement leur activité et qui vont être aussi dans la moyenne. Donc d'une certaine façon ils auront des résultats moyen. Une question que je pourrais vous poser aujourd'hui c'est, vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez faire plus Je vous l'ai dit, il y a quatre états. Quatre états d'action de l'entrepreneur. La quatrième étape, état, le quatrième état en fait c'est, euh, comment vous dire, c'est l'action massive. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus. Qu Qu'est-ce Imaginons, voilà, vous vous dites, ben, euh, tout le monde travaille 40 heures par semaine. Ok, et tout le monde a les résultats moyens. Peut-être que si je travaille 80 heures par semaine, j'aurai plus de résultats. Ça, c'est Elon Musk qui le dit. Il explique justement que quand il a lancé son activité euh, avec son frère, ce qu'il a lancé son activité avec son frère, euh, ils, avaient, ils se sont dit, alors ils vivaient à la base dans un petit appartement qui était en fait leur bureau et que même lui quand il avait sa petite copine hein, il dormait dans euh, le bureau Parce que c'est le seul endroit qui se fermait avec une porte donc voilà Et en fait un jour quelqu'un lui a dit je travaille 40 heures par semaine et j'ai tel résultat donc tu peux avoir les mêmes À ce moment là il était très jeune, hein. il s'est dit bah, si en faisant 40 heures par semaine il a ses résultats je vais en travailler 80 avec son frère, ils ont travaillé 80 heures et ils ont eu les résultats qu'on connaît aujourd'hui dans quasiment tout ce qu'ils ont touché, pour être franche. Euh, même si Elon Musk aujourd'hui est beaucoup plus visible que son frère, lui aussi a très bien réussi sa vie. Et c'est justement cet état d'action massive, ça a été une vraie révélation pour moi puisque euh, j'ai essayé d'appliquer euh, à la lettre la semaine de 4 heures de Tim Ferriss dont je parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a un an, ben, j'ai exactement respecté la semaine de 4 heures et je n'ai pas eu les résultats demandés. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de justement euh, passer à ce quatrième niveau. J'ai fait pendant... Depuis que j'ai créé mon activité, je fais des choses moyennes et j'ai des résultats moyens. Alors, comme je vous l'ai dit, euh, des résultats moyens, ça dépend vraiment de qui on est, de ce qu'on a fait et de l'ancienneté qu'on a. Forcément, aujourd'hui, j'ai 200 vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai des articles, j'ai une page Facebook qui doit faire dans les 12 000 personnes, j'ai un, je vais être à 9 000 personnes sur ma page YouTube, il y a un travail derrière. Mais est-ce que je fais plus Qu'au début de mon activité, jusqu'au mois dernier, non. Jusqu'au mois dernier, je faisais les mêmes choses. Une vidéo par semaine, des fois deux. Euh, les articles sont même pas tous les jours sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas des posts tous les jours. J'étais vraiment dans la moyenne. Est-ce que j'ai des résultats Oui. Est-ce que j'ai des résultats qui me conviennent Plus maintenant j'ai décidé depuis à peu près deux semaines vraiment euh, d'appliquer euh, une nouvelle puissance, vraiment pour rentrer dans cette phase de plus. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour avoir des résultats plus rapides, plus forts, plus gros donc Et créer une équipe plus rapidement, gagner plus d'argent que ma société gagne plus d'argent. Parce que quand ma société va grossir financièrement, elle a déjà grossi mais là je veux qu'elle aille plus vite, et eh bien ça veut dire que je vais aider plus de personnes. Ça veut dire que je vais embaucher des gens, ça veut dire que je vais être entourée de personnes. Et ça c'est génial parce que c'est ce qu'on veut quand on est entrepreneur. On veut que nos clients aient du succès, on veut avoir une équipe qui est vraiment vraiment près de nous, on veut apporter de la joie, de l'amour autour de soi et de la réussite. Je vous invite à me mettre euh, dans les commentaires, simplement 1, 2, 3 ou 4, pour me dire dans quelle phase vous êtes aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter... Une petite chose, la loi de Pareto, alors je vous ferai une vidéo complète sur la loi de Pareto, c'est la loi des 20-80, 80%, 80 de préparation et 20% d'action. Je considère que la loi de Pareto euh, peut être dans la phase 3 ou dans la phase 4, c'est-à-dire qu'on peut être euh, à un niveau moyen d'activité et être en train de réfléchir pour lancer un nouveau programme, pour réfléchir, pour faire euh, des formations et là on n'est pas dans l'inaction. On est en train de préparer quelque chose. Moi, je sais que ça m'arrive d'aller marcher. Euh, j'ai toujours un carnet où j'ai mon téléphone, sur lequel j'ai euh, Evernote. Et justement, ça me permet de penser à autre chose. Quand je suis partie à Istanbul, j'ai écrit énormément. J'ai filmé aussi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo euh, à Istanbul, qui était la deuxième partie d'une de mes vidéos. Quand je suis allée à Paris, c'est pareil. J'y suis allée pour le travail, euh, pour des conférences, pour apprendre... Donc faites bien attention que la loi de Pareto ce n'est pas l'inaction, c'est simplement être en train de préparer la création de quelque chose. Comme tout ce qui est créatif, ça demande plus ou moins de temps, l'idée ne vient pas au bon moment. Et si vous êtes comme moi, elle eh vient en général sous la douche quand vous n'avez rien pour écrire. Mais voilà, faites bien attention que la loi de Pareto c'est une forme d'action et pas d'inaction, d'accord voilà, donc je vous invite à me mettre dans les commentaires 1, 2, 3 ou 4 en fonction de l'étape où vous êtes, euh, à me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo euh, et peut-être mettre à me mettre dans les commentaires, euh, genre, je sais pas, un petit mot du style euh, action si vous aussi vous voulez passer comme moi à cette étape 4, passer à l'action massive pour avoir plus de résultats plus vite. Tout en se respectant je vous ai parlé de ma méthode si euh, où vraiment je fais attention à ma santé à mon énergie et au fait de m'aimer et d'être dans le lume. la bienveillance vis-à-vis -vis de moi même tous les jours et me faire plaisir tous les jours mais ça ne empêche pas que justement on peut aussi être dans l'action massive juste après pour avoir des résultats plus importants plus vite plus pérennes et jubilatoires quand même je vous souhaite une belle fin de journée surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous